Dans The French Toast, votre émission de cuisine favorite présentée par moi-même. Aujourd'hui, nous confectionnons une recette proposée par le petit Tianelli de Blois, les pâtes de la mort. Que sont les pâtes de la mort D'abord, je suis complètement incapable de vous informer de ce qui se trouve après cette mort. Je ne suis pas théologue et une version athée ne serait pas très intéressante. Mais je suis capable de représenter ce qui se trouve sur le chemin vers la mort. Explication à venir Pour cette recette vous aurez besoin d'huile d'ail de sel et de spaghettis alors pourquoi les spaghettis et pas un autre type de pâte Il y a une raison pour ça mais comme dirait Mickey c'est un outil qui nous servira plus tard alors là je pourrais vous mettre un extrait de, de la maison des Mickey si j'étais un bon youtubeur et puis un petit peu plus tard je pourrais faire une blague et puis mettre un extrait de camelotte. mais euh, malheureusement je ne mange pas de ce pain là il faut couper l'ail, on n'a pas de planche ici, j'ai utilisé un morceau du carage qui est tombé du mur. Normalement une bonne gousse sans personne suffit, mais vous pouvez en mettre plus. Donc couper l'ail en petits morceaux. Il vaut mieux enlever le germe au centre. C'est difficile à digérer. maintenant qu'on a l'ail, on va faire cuire avec de l'huile. Ça c'est de la bonne cuisine de crasseux tu vois. On va faire cuire jusqu'à ce que ça commence à dorer. Et euh, du coup, euh, quand c'est bon, vous ajoutez du sel. La sauce est prête, il ne reste plus qu'à préparer les spaghettis. Tiens, je vais mettre un peu d'huile pour éviter que ça accroche dans les pâtes. Donc pour le dressage, ça va être les pâtes suivies de la sauce. <rire> ok. okay. okay. Où est-ce que je trouve une fourchette Très bien, nous entrons dans la partie finale de cette vidéo, celle où tout prend son sens. Nos spectateurs ont du talent et vous écoutez actuellement une chanson du petit Thien Lee qui a choisi le sujet de cette vidéo. Il chante comme un ange, mais certains l'appellent le flot du démon. Alors en quoi ces spaghettis à l'ail sont des pattes de la mort Vous vous souvenez peut-être que le président François Hollande qualifiait les pauvres de « sans dents » et eh bien c'est justement un plat de 100 dents que nous avons là. Le contenu de cette assiette est simplement des pâtes, soit une poignée de centimes, avec de l'ail, de l'huile et du sel, qui sont généralement peu chers, de quoi nourrir une famille pour 1€. Euro. Ce plat ne va pas vous tuer, mais il vaut mieux éviter d'en manger régulièrement. Sa sauce est principalement composée d'huile, et l'ensemble ne nous apportera pas les micronutriments nécessaires à votre survie. Imaginez la scène, vous avez réussi à réunir l'argent pour vous préparer cette belle assiette. Vous aimeriez bien pouvoir y ajouter quelques légumes, mais mieux vaut se concentrer sur le plaisir d'un rare plat chaud. C'est là que rentre en jeu le choix des spaghettis plutôt que d'autres pâtes. La vie n'est pas si mal, vous avez de quoi manger, dehors il fait beau, vous avez même décidé qu'aujourd'hui vous vous habillerez bien. Peut-être que vous portez un t-shirt qui a une forte valeur émotionnelle, ou le costume dans lequel vous avez investi, pour avoir plus d'allure durant vos entretiens d'embauche. Si vous mangez des coquillettes ou des farfales, il n'y aurait pas de problème. Mais les spaghettis ondulent, elles se balancent et projettent de l'huile sur votre vêtement. Ça y est, votre journée est gâchée et votre détermination anéantie. Bref, vous le savez maintenant, ces pâtes ne sont pas de l'arsenic, mais elles vous rapprocheront peut-être de la mort. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode de ce French Toast.